Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils sur comment s'organiser au collège. Je sais que beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos sont assez jeunes et je pense que euh, s'organiser correctement au collège c'est assez important. Du coup, euh, je vais vous passer tout de suite mes conseils. C'est parti Le conseil numéro 1 que je peux vous donner c'est d'avoir un trieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un trieur c'est ça. C'est une pochette en gros où on a plusieurs compartiments euh, et c'est hyper pratique, moi j'ai toujours ça dans mon sac depuis la sixième Souvent au collège les profs vont vous donner des feuilles volantes ou alors tous vos DS, tous vos choses comme ça. Moi je préfère les mettre dans... au même endroit, donc dans un trieur, euh, comme ça ça sera tout regroupé au même endroit. Donc dans en fait j'ai un compartiment par matière, dans je mets bah, tous mes DS qu'on me rend, mes DM, euh, mes fiches d'exercice. Et surtout bah, ça, ça ira dans un autre conseil. Mais... Euh... J'ai des feuilles de classeur derrière, ça hum, alourdit vachement le sac intérieur, hein. je vous le dis, le mien doit peser 1,5 kg je pense. Euh, c'est très très très très lourd parce qu'on y a beaucoup de feuilles dedans, il est cassé parce qu'il explose. Mais c'est vraiment le truc hyper pratique à toujours avoir dans son sac. Moi tout va là-dedans. <rire> Ensuite, conseil numéro 2, c'est euh, de toujours avoir des copies simples et doubles. Donc moi, je les mets dans mon magnifique trieur, euh, tout à la fin, je mets toutes mes feuilles de classeur. Faut que vous en ayez toujours sur vous, parce que s'il si suffit qu'il y a un ETS surprise, ou que ben, vous avez plus de feuilles pour mettre dans votre classeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, toujours avoir des copies sur soi. Ensuite, conseil numéro 3, moi je vous conseillerais de laisser tous vos livres au collège euh, dans votre casier. Si vous pouvez en avoir un, hein. si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de les ramener, mais... Je sais que moi, comme j'ai un casier, euh, mais tous mes livres, à part quand je fais mes devoirs et que j'en ai besoin, mais la plupart de mes livres restent au collège, ça m'évite de les oublier de une et de me faire engueuler. Et euh, ensuite, bah, du coup, bah, ils sont tous là-bas et c'est beaucoup plus simple et ça allégit le sac et tout ça. Au lieu de les tous les ramener le soir après les cours et tout, je trouve ça hyper plus compliqué. Du coup, moi je laisse tout au collège et c'est beaucoup plus efficace que quand bah, je les ramène à la maison. Ensuite, quatrième conseil, ça c'est... Euh, moi j'adore ce conseil. C'est de toujours garder de la nourriture dans son casier si vous pouvez en avoir. Si vous n'avez pas de casier, vous mettez dans votre sac. Mais toujours avoir de la nourriture sur soi, c'est bien parce que si vous vous sentez mal, que vous, avez genre, vous êtes fatigué ou quoi que ce soit et que vous tenez plus le rythme, euh, moi j'ai toujours deux ou trois biscuits dans le casier, du chocolat, des choses comme ça, parce que bah, ça vous permet bah, de, de vous nourrir. Quoi. Non sérieusement, ayez bien de la nourriture dans votre casier euh, ou dans votre sac, c'est hyper important depuis que je le fais. Bah c'est beaucoup mieux parce que même si j'oublie de déjeuner un matin ou que j'ai pas faim le matin, bah je peux toujours grignoter durant la journée. Ensuite, cinquième conseil, c'est d'avoir un rituel tous les matins. Euh, moi, j'ai le même depuis cette année, depuis septembre. C'est euh, tous les matins, je mets le réveil à la même heure. J'ai cinq réveils. Je vous ferai une morning routine pour euh, quand j'ai cours. Mais euh, c'est d'avoir un réveil, de le mettre toujours à la même heure, à telle heure on sort du lit, à telle heure on va déjeuner et à telle heure on part. Ça vous évite d'oublier des choses et ça vous évite aussi d'être en retard pour votre bus. Si vous mettez une alarme à quelle heure vous devez partir, pouf, vous partez, moi c'est ce que je fais tous les matins. Et j'ai rasé mon bus une seule fois en 16ème, donc voilà. Moi je trouve que depuis que j'ai mon rituel ça marche beaucoup mieux, je me lève, enfin je me lève difficilement. Mais après bah, ça roule parce que bah, j'ai rien à penser en fait, tout se fait tout seul. Du coup c'est beaucoup plus simple d'avoir un rituel plutôt que de tout faire, se lever, faire dans le désordre et tout, moi j'aime pas. Prochain conseil c'est d'avoir un endroit dédié au cahier à la maison et de pas en avoir un petit peu de partout dans sa chambre, dans différents tiroirs, dans différents trucs. Parce que vous allez les perdre, euh, voilà, ayez un, un compartiment dans votre chambre spécial pour tous vos cahiers qui restent à la maison, avoir des feuilles à cet endroit là, etc. C'est hyper important, ça vous évite de perdre vos cahiers, etc. et vous les retrouvez beaucoup plus facilement en faisant votre sac. Ensuite, avant dernier conseil, c'est de s'avancer vachement dans les devoirs Parce que plus vous vous avancez, moins vous en avez à faire Parce que souvent les profs, euh, ils donnent des devoirs du jour au lendemain C'est des choses que moi je déteste parce que bah, je peux pas m'avancer dedans Et des fois en plus ça tombe sur les jours où genre euh, j'ai escalade le soir et je rentre tard Ou j'ai entraînement de gym etc Donc plus vous, vous avancez, moins vous aurez de devoirs à faire tout d'un coup Et mon dernier conseil, c'est de faire son sac la veille C'est hyper important Imaginez vous vous réveillez en retard un jour Et que là... Votre sac n'est pas fait, vous devez encore trouver votre calculatrice au fin fond d'un tiroir Et votre trousse dans un autre tiroir Moi mon sac je le fais tout le temps la veille Et il y a toujours mes, mes essentiels dedans Donc mon carnet, ma trousse et mon trieur Sans ça je ne survivais pas une journée au collège Franchement ayez toujours votre sac fait Comme ça vous pouvez partir bah, n'importe quand au collège euh, Même si vous êtes en retard ou quoi que ce soit Voilà tout le monde cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter Et à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes vidéos